Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges recettes. Et aujourd'hui, nous allons préparer la fameuse pickle pie que je vous ai présentée dans l'épisode 29 de À votre table. Et croyez-moi, cette recette est vraiment, mais alors vraiment intéressante. Allez intro. Bon, pour résumer, cet épisode se déroulera en trois parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer et vous montrer la recette que j'ai mise au point. Dans un second temps, vous aurez la partie que vous attendez tous. C'est-à-dire la dégustation Pour finir, je vous révélerai quelques anecdotes et galères de tournage sur les épisodes de la pickle pie. Parce que croyez-moi, ça n'a pas été de tourpeau. Il y en a des choses à dire. Bon, sans plus attendre, installez-vous confortablement et servez-vous quelques cornichons à grignoter parce que… parce que c'est parti. Ok, pour réaliser cette fameuse tarte aux cornichons, il vous faut des cornichons, de la maïzena, du sucre, du beurre, un œuf, de la muscade, de la cannelle, du jus de citron, du lait, et pour finir une pâte à tarte. Et bien évidemment, la recette et les mesures se trouvent en description, si vous voulez la tester. Ça <rire> fait n'importe quoi. Pour commencer, hachez les cornichons puis mélangez ensemble la maïzena, le sucre, le beurre fondu, les œufs et les épices. Une fois le tout bien homogène, ajoutez-y les cornichons hachés, puis finissez par détendre l'appareil obtenu avec le jus de citron et le lait. Il est très important de mélanger en premier vos matières sèches, telles que le sucre, la farine et les épices moulues, avec vos matières grasses, comme le beurre et les œufs, car cela permet en 1 d'éviter les grumeaux et en 2 de mieux incorporer les matières grasses à l'appareil fini. Les derniers conseils que j'ai à vous donner sont au niveau de la cuisson. Une fois votre pâte garnie du mélange au cornichon, enfournez au plus vite vos pâtisseries à 140, maximum 150 degrés Celsius, dans un four préalablement préchauffé, pour éviter que le dessous de la pâte ne se détrempe et cuise mal. Pour se rapprocher au plus près de la recette originale, la pâte doit rester blanchâtre et non colorée. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est cuite à une chaleur dite douce. Et une fois cuite, voilà le résultat. Bon, et sans plus attendre, quel goût ça Alors, c'est un peu... Ça pourrait ressembler à quoi Je sais pas, <rire> je sais pas trop mais... C'est assez crémeux, et euh, un peu friable on pourrait dire. C'est mou, mais ça se tient quand même. Il est un peu collant. Voilà, c'est curieux, c'est vraiment un peu, c'est nouveau quoi. Mais c'est intéressant. Le goût est, est assez doux, donc on sent vraiment l'acidité. Moi, je trouve que c'est assez proche de la tarte au citron, en vérité. Après, euh, la chose qui est intéressante, c'est qu'on sent le cornichon, mais euh, ça reste assez, assez équilibré parce qu'il y, y, y a une bonne dose de sucre dedans, donc euh, l'acidité est pas trop, trop euh, astringente, pas trop euh, agressive. Je vois ce qu'ils veulent dire quand ils disent que le goût ressemble à la... La tarte au petit rond. C'est que c'est les épices fait, qui sont dedans qui ressortent beaucoup. Donc il y a quand même, on sent vraiment bien la muscade et bien la cannelle. Après, à part ça, c'est pas, pas mal. Il est aussi conseillé de, de goûter ça avec de la crème. Little, mmh. Et c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est bon. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est bon. Si on aime les tartes acidulées, <coughs> ça fonctionne très bien. En fait, ça apporte une bonne gourmandise derrière. Ça, ouais, On peut dire que ça lie un peu l'ensemble. Ça adoucit un peu l'acidité. Franchement, je suis assez content. J'ai vraiment, vraiment galéré sur la mise au point de ça. Je suis content du résultat. Je suis assez content. Ok, alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'à la base, il ne devait pas y avoir de à votre table sur la pickle paille. Je devais simplement sortir une vidéo recette et dégustation avec trois gâteaux différents à base de pickles ou de cornichons. Sauf qu'entre nous, c'était nul. Nul à chier. De la merde en tarte, putain C'est pas drôle. Bref, voici quelques extraits. C'est pas mauvais, mais on sent pas non plus le goût du, du cornichon dans, dans cette recette là. Donc il est pas utile. Pour moi, cette recette là elle est pas intéressante. Mais euh, on sent pas l'acidité, on sent pas forcément le cornichon. Une fois cuit, il a pas d'intérêt. C'est assez décevant, étrangement. Pour en revenir à celui-ci, c'était à peu près les mêmes critiques. Le résultat est pas. est pas dingue non plus. Donc ça, c'est. on va dire, c'est. c'est dommage parce que c'est. ça a peu d'intérêt à, à être reproduit si vous voulez essayer ces recettes. Par contre, revenons sur celle-là, celle-là est vraiment intéressante. Ça en est presque bon. Et étrangement, la seule recette digne d'intérêt était la pickle pie. Il n'y avait quasiment rien à garder, et puis euh, j'aime pas le travail bâclé. Donc j'ai recommencé la vidéo en prenant le temps d'approfondir mes recherches sur la tarte au cornichons et les pickles en général. Et là, j'ai kiffé il y avait une multitude d'informations, je savais plus où donner de la tête. Alors j'ai réécrit un épisode, uniquement basé sur qu'est-ce qu'un cornichon, qu'est-ce que la pickle pie, comment la reproduire et puis quel goût ça Mais une fois écrite, la recette tournée et la vidéo partiellement montée, j'ai bien vu que ça allait faire une vidéo très, mais alors très longue. Et comme je mets déjà une journée à exporter une vidéo de moins de 10 minutes sur YouTube, comment dire, je j'étais pas, euh, pas enchanté. De plus, après avoir fait toutes ces recherches, je trouvais que ça faisait une vidéo pas complètement aboutie. Car de 1, la recette que je reproduisais n'était pas la recette officielle du Sun Glow et que ce soit visuellement ou au niveau des ingrédients, il y avait trop de différences selon moi. Bref, c'était pas dingue quoi. Je pouvais faire mieux, en me basant uniquement sur les vidéos officielles, les photos des clients postées sur la toile et les méthodes de fabrication des tartes américaines. Et de 2, pour raccourcir le temps de l'épisode, je m'obstinais à condenser les informations, mais j'avais tellement à dire sur la tarte et les pickles en général que ça en était frustrant. Alors j'ai décidé d'abandonner la version en cours et d'utiliser l'ensemble de mes recherches pour en faire un à votre table et une étrange recette. Tout ça pour au final me prendre de passion pour la pickle pie et les pickles en général. Et puis vous préparer deux épisodes plutôt aboutis sur le sujet. Parce que soyons honnêtes, c'est foutrement intéressant les pickles C'est génial « Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial !»« Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial !» Bon, clairement, c'était une tannée. Les américains ont des textures d'appareils à tarte bien différentes des nôtres et je ne voulais pas sortir l'épisode tant que le résultat n'était pas quasiment identique à l'original. En bref, j'ai ajusté les quantités et recommencé jusqu'à mettre au point la meilleure version pendant environ deux mois. Mais bon, pas bah, deux mois continu, hein je faisais une fois de temps en temps. Et sans surprise j'ai galéré de ouf. Mais au final, j'ai fini par réussir, et putain que j'en suis fier Là où je suis satisfait, c'est la texture. C'est vraiment ça qui m'a demandé le plus de mal. C'est à trouver la, la texture qui ressemble le plus à cette tarte, avec la petite vidéo et les quelques photos qu'on trouve sur internet. Et je pense qu'on l'a. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et que vous comprendrez un peu mieux maintenant pourquoi je mets tant de temps. À vous sortir un épisode. Déjà parce que je suis pas une chaîne à buzz, je ne veux pas être une chaîne qui surproduit et je ne peux pas surproduire parce que je veux être fier de mon travail et fier de vous partager mes découvertes. Et puis à côté de ça aussi j'ai un travail, je ne vis pas de YouTube donc euh, forcément euh, je travaille pas H24 sur mes vidéos. Je travaille euh, un soir de temps en temps ou pendant une semaine à fond et puis pas tous les week-ends non plus. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, portez-vous bien tester des étranges recettes, la grosse bise et puis euh... tcho